Mes amis je vous partage mon premier voyage en thaïlande et mes 7 jours à bangkok il fallait vraiment avoir envie de partir en vacances en loin comme ça avec cette pandémie je l'ai fait j'attendais ça avec impatience voilà une fois dans l'avion le décollage effectué c'était parti j'étais au taquet même si avec toujours le couperet du, des tests positifs négatifs à l'arrivée, euh, au bout d'une semaine il fallait refaire un test et à l'arrivée un test, mais voilà j'étais au taquet et vraiment euh, le, euh, ça me tenait à cœur d'aller en Thaïlande et de passer 7 jours à Bangkok et de vous les partager, j'espère que ça vous fera kiffer autant que moi bien sûr, le, le voyage a, a vraiment été un pur bonheur, euh, mais vraiment extrême, extrême, extrême. Je vous partage tout cela. Allez, tous les amis. Enfin, la liberté d'être dans Bangkok après avoir passé une nuit d'hôtel enfermé et testé PCR négatif. Euh, nous utilisons enfin euh, le pote avec qui je suis venu. On voit dans, dans la petite euh, glace du tuk-tuk euh, en haut. Là, on, on, a, on utilise le tuk-tuk. Voilà, on sort et euh, voilà, ben on est alpagué par un tuk-tuk et il nous fait visiter euh, Bangkok. Euh, donc, il nous a amené un petit peu partout, euh, il veut nous faire, des euh, ben, costumes, il voulait nous faire, voilà, acheter, bon, voilà. Et, euh, ben, entre autres, on a été manger, euh, dans un petit resto, il nous a amené parce qu'on avait, on avait la dalle. Après, il nous a amené, euh, donc, le fameux pas taille, on a, on a testé le le, le, le massage thaïlandais dans un super super club et le soir voilà on, on a testé un petit peu le le billard où on était à, à l'hôtel et euh, voilà je vous partage euh, tout simplement euh, la chambre d'hôtel où j'étais la proche de ce commit euh, ben, la chambre elle, elle est assez sympa euh, bon là où j'étais c'était un peu bruyant dommage mais euh, voilà bien posé euh, petite euh, Salle de bain, euh, voilà, euh, vraiment très très bien. Donc, ben voilà, euh, le, le, le, le lendemain, on avait, on avait une qu'on allait, euh, on allait bouger, euh, parce qu'en fait de compte, qu'on est sorti, on ne savait pas réellement à quelle heure on allait sortir et tout ça. Donc, le ben, lendemain, voilà, euh, on a, on est parti vers le Chao Praya. Euh, D'ailleurs, je sais pas comment on y a été. On a été en BTS, ouais, Je pense qu'on a pris le BTS et après on a, on a marché un petit peu et donc euh, on a arrivé euh, euh, sur le Chao Praya et on a pris donc euh, le, le, le fameux bateau, euh, euh, voilà, taxi euh, qui nous amène, euh, qui nous a amené en fin de compte euh, euh, direction euh, parce qu'on voulait aller visiter le Grand Palais. Euh, donc voilà, bah, si tu vas à Bangkok et tu visites pas le, les monuments, ce serait, voilà, euh, serait dommage quoi, en fin de compte. Et euh, voilà, on a, on, est, on, a, on, a, on a tracé donc euh, tout simplement, on a pris le taxi et il nous a amené euh, direct, directement au, au, à côté de, de, donc, du, du Grand Palais. Et euh, voilà, bah, ça nous a permis de, de de visiter un petit peu euh, les alentours du Chao Praya, voilà comment comment est tous les palais, qu bah, parce qu'en même temps on, on, on, on, voilà, on voit les, les palais, mais on voit bien sûr tous ces gros buildings, euh, euh, c'est quand même assez, euh, assez sympa. Et puis c'est pareil, voilà, c'est comme le tuk tuk, si tu, tu tu vas faire euh, si tu vas à Bangkok et que tu euh, pas, au moins, tu ne prends pas au moins le taxi ou tu fais une petite visite des canaux ou, euh, ou comme ça, euh, en bateau, euh, visiter euh, euh, l'intérieur, on va dire, euh, de, de, de Bangkok par par l'eau, le, par, par, par c'est même ce serait quand même dommage. Euh, bon, là, il n'y a pas le son, mais je vais le mettre après euh, un petit peu pour voilà, parce qu'il y a quand même le bruit du moteur, euh, l'eau, on recevait un petit peu d'eau. Donc c'est quand même assez sympa, après vous dire euh, tous les endroits que l'on a euh, vus autour Mais Là je ne peux pas trop vous le dire parce que je ne me souviens pas Il n'y a qu'à un moment donné, ouais. après quand même c'est vrai que c'est assez, euh, assez sympa, c'est joli à, à voir Là il y a, il y a, le, il y a un palais qu'on voit là je, c'est pas lequel c'est c'est pas celui-là. C'est après il y a le, un peu plus loin on va on va arriver devant on va passer devant le Watarum. Euh, c'est un tout petit peu plus loin. Euh, voilà là il y a des palais. Voilà, c'est vraiment euh, Bangkok c'est vraiment une ville euh, énorme euh, entre justement cette diversité de cultures de palais, de monuments. Et puis, euh, ben, voilà aussi cette richesse, cette pauvreté. Quand on voit voilà, là on arrive vers le Watarum, qui est sur la gauche là. Euh, quand on voit euh, ben, tous ces, ces, ces, ces gros monuments euh, avec toute cette tour dessus, voilà, c'est magnifique. Et puis, ben voilà, et a la pauvreté derrière qu'on ne voit pas trop. En tout cas, nous on n'a pas été confronté trop à ça, mais. On euh, sait très bien que voilà, il y, y a. Et ça existe aussi euh, beaucoup. Et euh, surtout, bah, nous, on est dans un quartier où, quand même, c'était assez, euh, assez développé. Et voilà, il y a beaucoup d'hôtels et de, de, de, de buildings, on va dire. Donc, c'est très, euh, très très développé. Voilà, on n'a pas vu vraiment à la portée. Voilà, c'était le que euh, On va aller visiter euh, le lendemain, d'ailleurs. Voilà. Euh, et euh, ben voilà c'est magnifique euh, tout simplement voilà et c'est très très très plaisant euh, voilà de découvrir tout ça euh, voilà après si euh, on est euh, passionné euh, comme moi par le bouddhisme mode de méditation ce mode de, de, de cette de vie voilà un petit peu voilà euh, euh, Donc je vous ai fait écouter un petit peu le bruit du moteur ça a dépoté. Euh, donc ben voilà, nous donc, on arrive au Grand Palais, on n'était pas dans la bonne direction, je pense, parce qu'en fin de compte, on devait arriver dans l'autre sens. Là, il y avait un, un checkpoint pour les, les tests euh, PCR. Euh, et surtout, euh, si on était, savoir si on était vacciné. Euh, donc bah, une fois passé, donc, on arrive au Grand Palais. Euh, donc là on est dans l'entrée principale, il faisait quand même, euh, je sais pas vers quelle heure il était, là il devait être 10 heures et demi, un truc comme ça, et il faisait déjà très très chaud. Il faut dire voilà, au mois de janvier, euh, c'est euh, la période il fait, où il fait assez chaud. Euh, mais euh, voilà, euh, en se protégeant un petit peu et en restant à l'ombre, ça fait euh, toujours euh, voilà, on peut toujours euh, s'y euh, habituer, on va dire. Voilà, on va pas rester trop, quand même, longtemps au soleil. Après, voilà, ben, euh, voilà c'est magnifique. Euh, on en prend vraiment plein les yeux. Euh, voilà, tout, toutes, ces, euh, toutes ces peintures euh, murales, tous ces bâtiments, ces, ces monuments, euh, euh, tous ces palais, voilà, c'est euh, quand même assez... Euh, assez sympa à voir et l'avantage euh, ben, que, que l'on a eu euh, voilà l'avantage c'est eh ben, d'avoir euh, ben, d'avoir euh, très peu de monde euh, dans tout ce que l'on a visité quoi euh, bon après dans Bangkok même voilà c'est énorme il y a beaucoup, beaucoup de monde mais euh, voilà dès qu'on visitait euh, des endroits euh, euh, où euh, justement voilà, il y avait du tourisme, euh, il y avait très très peu de monde et euh, voilà, ben, c'était l'avantage euh, d'y avoir été euh, comme ça euh, en, au mois de janvier euh, en, en, en pleine période de Covid et, euh, et, et avoir justement arrivé, arrivé à avoir tous les, tous les papiers en monnaie du pour pouvoir partir. Voilà, donc le... le, le, le le choc des cultures vraiment est énorme euh, voilà euh, il y a toutes ces petites sculptures euh, sculptures euh, tous, ces, ces euh, tous, tous ces monuments tous ces monuments avec avec l'or dessus quoi voilà donc le, voilà le, le, le grand palais euh, ben, voilà c'était vraiment c'est le monument à aller voir en, en priorité euh, il y en a quand même pour presque deux heures euh, Ouais, bien de heures de visite en visitant tout, et encore euh, nous on a eu la chance de de pas avoir, de, comme je disais, de pas avoir de monde. Donc c'est vrai que le, le, le fait de, de, de ne pas avoir de monde dans, dans tous les, les lieux culturels, c'est vraiment hallucinant. Voilà. Donc ben voilà on se fait des petites pauses pour, pour le souvenir, euh, et c'est vrai, voilà, c'est euh, tous ces tous ces sanctuaires richement décorés euh, et ces réanimé c'est euh, c'est vraiment le top. Mais il est une semaine, je pense que ça suffit largement. Euh, et bien sûr aussi ouais, goûter l'alimentation qu'il y a aussi. Faut euh, profiter, euh, voilà, de, de, de ça aussi. Hein. Donc après on est on a été dans un petit restaurant taille tong et après on a été boire un petit, un petit café juste à côté la Ice Ice Ice Yen. Ouais, C'était assez sympa. Euh, et surtout mais voilà, ça fait du bien de se mettre un petit peu au frais, euh, la clim, euh, la chaleur, là, le petit partage de plans. Et donc après euh, on voulait aller visiter euh, le Watpo, euh, mais c'était trop tard, il y allait fermer parce que c'est juste à côté, c'est pas très loin du Grand Palais. Donc il euh, y a une, un, un tuk qui nous a amené euh, euh, euh, au Wat Donc ce Wat il est vraiment euh, extraordinaire. Euh... Voilà, c'est une ville dans voilà, la ville, c'est un autre monde euh, dans cette grande ville il a falloir quand même euh, monter euh, 344 marches et euh, ben voilà on peut euh, les taper dans, dans, les, dans, les, dans les gros mougons on appelle ça et les, les, les, les, les petites cloches qu'on avait tout à l'heure euh, Voilà avec euh, une jolie vue euh, par les hauteurs donc de, de bangkok et euh, c'est euh, assez sympa de se faire un petit coucher de soleil euh, et aussi euh, d'entendre euh, voilà, ce, ce fond euh, de méditation, tous ces gens, de voir les gens qui viennent là autour méditer, faire des offrandes. Je vous laisse juste écouter voilà, comment ce que ça représentait. sympathique euh, où la méditation est euh, de mise et ce qui a été de très à, à, à, à, hallucinant c'est que là depuis euh, le vois de sa on voit euh, un incendie très très gros incendie c'est pour ça que je l'ai filmé on voyait des, des flammes, bon là sur la vidéo on le voit pas euh, on a aussi, euh, on voit euh, illuminer là le Wat cha Nat Dharam, que je n'ai pas visité mais qui est apparemment euh, très très joli aussi et euh, assez étonnant, un peu différent des autres palais, euh, voilà donc on, on voit un petit peu la, la vie nocturne de, de Bangkok qui s'est euh, en hauteur, c'est sympa, tous ces bâtiments, euh, les palais qui s'allument et bien sûr voilà. Il faut redescendre les, euh, les marches, les 344 marches, euh, voilà, c'est assez sportif, c'est sympa, on a fait une très très bonne journée, donc du coup, euh, euh, avec la chaleur quand même, il faut y penser, et voilà, donc content de, de finir cette journée par, par cette visite du, de ce beau palais, aussi le Watt s'inquiète donc c'est plus un temple bouddhiste Bouddhiste et, euh, et donc là on va, on va essayer de rentrer euh, euh, et de, de notre moyen donc récupérer le métro et je pense que c'était euh, la meilleure solution qu'on a trouvé et euh, vous allez voir c'est de récupérer un tuk-tuk il y en a un peu partout donc c'est assez sympa et donc euh, comme je dis euh, maintenant au début voilà quand on ne sait pas trop on négocie un petit peu, on demande voilà, toujours s'il y a possibilité d'avoir des tarifs un peu, plus, euh, un, peu moins bas, un peu plus, bas, on va dire, voilà, un peu plus, Ils essaient euh, toujours voilà, c'est souvent où on veut aller quoi, voilà, on dit oui non mais on va que là, de pour là de là pour aller de là à là voilà, et les, les, ça se négocie assez facilement parce que c'est vrai que ça peut monter un budget assez rapide quoi si on se déplace beaucoup avec ça. Euh, ben, euh, ben, mine de rien, euh, je sais pas quoi, 100, 200 battes à chaque fois, ben, ça, si on le prend deux ou trois fois dans la journée, voilà, ça, ça peut monter très très vite. Donc euh, voilà, essayez toujours un petit peu négocier, ça ne coûte rien. S'ils veulent, ils veulent, s'ils veulent pas, et c'est à, à vous de choisir, si vous voulez ou vous voulez pas, ils veulent, ils veulent pas, et il n'y a pas de souci avec ça. Euh, voilà. En, tout le monde, tout le monde y trouve son compte. Voilà, donc c'est encore pareil. Voilà, le petit euh, tout de nuit, c'est sympa quand même aussi euh, à partager. Euh, voilà, forcément, faut, faut le tester et, et aussi, ben voilà, de nuit, c'est assez sympa. Et faire voilà, des ben, petites vidéos, des petites photos. Et moi, je ouais, j ai, j ai trouvé ça super sympa. aussi un petit partage euh, de, dans, dans, dans une grande rue donc la rue de Scoobyte où le BTS passe euh, donc là on est euh, en hauteur on est sur les euh, sur les passages piétons on va dire euh, entre le, le la route au dessus de la route et en dessous du, du BTS voilà c'est assez, euh, assez sympa de se déplacer aussi là on n'est pas directement dans la rue on n'a pas à traverser la rue si on, dans la, la route, c'est compliqué. Là directement euh, euh, voilà, on peut se déplacer facilement et rétraper le, le métro ou le DTS. Et c'est voilà bon, à voir aussi de nuit euh, cette circulation dense. Euh, bien que là il n'y avait pas trop, trop de circulation, ça dépend des moments. Voilà, c'est par des. par, euh, par, par, par, par séquence, il voilà, y, y a des moments où il y a beaucoup de monde, hop, monde. Euh, Voilà, ce bruit, euh, voilà beaucoup de circulation. Bon. Quand même à, à voir, euh, et euh, bien sûr, ça fait toujours du bien euh, de voir des choses comme ça. Euh, voilà, petit souvenir, euh, <rire> toujours aussi. Voilà, faut penser à, se à faire des petits souvenirs de soi. Voilà, dans là, c'est dans le métro, il n'y avait pas beaucoup de monde. Euh, voilà, le, le métro aussi de, de, de nuit, avec euh, voilà, il faut un peu se re retrouver avec le métro, avoir toujours un petit plan. Là, c'est la sortie du métro ou l'entrée du métro, c'est le Wat Mankong et c'est euh, ben, quand vous voulez aller à Chinatown, euh, ben, vous prenez cette sortie et vous arrivez directement dans Chinatown. Donc c'est quelque chose de sympa. Ben, nous on y a été de nuit. Euh, on peut y aller aussi de jour et euh, c'est des, des, des petites ruelles avec plein de, de marchands. Autant là, voilà, là c'est pareil. Euh, là c'est plus euh, euh, de l'alimentation, on va dire. Le soir, voilà, c'est plus des gens euh, qui viennent se restaurer et le, et le, la journée, c'est des gens qui viennent s'approvisionner en poissons, en, en viande, en toutes sortes de, de, de, de produits. Euh, pareil, une rue très très animée. Euh, voilà, c'est euh, contrastant avec le, le, le, la période de Covid. Voilà, bon voilà. Donc voilà, c'est des petites rues euh, où on a été. Euh, il y avait quelque chose, voilà, il y avait quelques trucs d'éclairé. Et donc bien sûr, venir se restaurer, c'était aussi à faire et on a été manger dans un, un restaurant qui s'appelle Donc Je l'ai sur mon blog, là, je vous laisserai des liens. Et après on est rentré en métro et c'était un restaurant extraordinaire. Voilà, on a mangé du homard et des grosses crevettes pour vraiment pas très cher. Bon voilà, c'était un peu plus cher que d'habitude mais vraiment quelque chose de frais et de très bon. Euh, voilà, là c'était la fin de la journée et le lendemain on a été euh, dans un, un autre endroit de euh, ça s'appelle le Termi terminal 21 et je vais vous partager ça tout simplement. Voilà le terminal 21, j'ai pas filmé beaucoup de choses au terminal 21 mais voilà ce grand euh, euh, escalator assez sympa avec voilà des grands écrans vidéo. Euh, c'est ouais, assez. Euh, assez étonnant et quand on arrive d'une petite ville de France hein, en l'occurrence c'est de voir ces, euh, ces grands magasins même si on a Bordeaux ou Paris euh, où j'ai déjà été dans des grands magasins là cela vraiment c'est sur 5-6 étages c'est monumental il euh, y a des boutiques, il y a de l'alimentation voilà c'est euh, super sympa bon là alors, on est un petit peu euh, à une 6, Swing 6 alors là c'est pas au Terminator, c'est dans un autre bar Là on a été aussi dans, dans voilà, le Tom and Tom's Coffee, dans la Sukumid, rue de Sucumids, on venait se restaurer, boire le café et des cafés frappés, c'était vachement sympa, j'avais une tête un peu bizarre, <rire> mais bon voilà, on a, on a apprécié voilà, les cafés frappés, c'était super bon, ça rafraîchissait euh, vraiment, et ça fait du bien, et un truc vraiment très sympa, du prix raisonnable, voilà. Voilà donc euh, je pense que ça doit être le deuxième ou troisième jour, troisième jour, ou quatrième jour, je ne sais plus, troisième, voilà. On a été visiter le, le Wattarum et donc facile maintenant de se déplacer tout en métro. Et euh, voilà, c'est euh, euh, assez rapide. Et, euh, et en même temps, ce qui est bien, c'est quand il fait chaud, comme là, euh, bah, voilà toujours là, on est dans les après-midi ou le matin très tôt. Non pas très tôt, mais euh, vers 10h, 11 h il fait gavé chaud. Et de prendre le métro, bah, ça rafraîchit un petit peu. voilà J'avais peur que les clims. Euh, nous fasse euh, en tout cas me fasse euh, bah, défaut avec euh, en ayant euh, ouais, des, euh, attrapé un petit peu des petits peu des petits ou un truc comme ça mais non ça a été euh, voilà donc le watarum palais énorme très très joli et là je vous laisse justement partager euh, le, le et écouter voilà l'ambiance de, de, de ce palais voilà donc là dans ce, ce palais on y voit différentes euh, de venir méditer et euh, faire des offrandes, euh, entre autres, euh, alors, ils y ils, ils ils, ils viennent aussi pour passer, vous allez voir plus loin dans, dans la vidéo, euh, sous, le, sous le livre. Là, là je pense que c'est Rama 5 je ne sais pas pourquoi, euh, voilà, on le voit ici, euh, en, un tableau, on voit tout aussi, voilà, les... Et batailles, on y voit beaucoup de, de, de fresques et de batailles, de, de, de dessins, de, de peintures, plutôt de style ah, c'est très très joli. Et voilà, donc il y a le lit. Et donc là, je ne me rappelle plus euh, de quel roi. Donc, comme euh, le, le lieu a été reconstruit par euh, re, reconstruit par Rama II et a été fini euh, sous le règne de Rama III. Donc voilà, est-ce que c'est l'un des deux qui, euh, voilà, et les gens viennent et passent sous le lit, voilà, en rampant. Voilà, c'est assez, euh, assez cocasse quoi, à venir voir ça, voilà. Voilà, on voit bien les, euh, les, les, les dômes là, des les sanctuaires, c'est très très joli. Et c'est au bord du Choropraya. Voilà, on peut ici aussi, aussi venir euh, en, en bateau. Voilà, il, vous y pose, il vous pose là et voilà, il y a des jardins, voilà, le, le, c'est assez, assez agréable de, voilà, de, de marcher au bord et de se laisser euh, porter. Euh, on voit les bateaux arriver, voilà, c'est assez agréable. Et en même temps, c'est en bordure de, de l'eau. Donc il y a un peu de vent et ça, ça rafraîchit. Voilà, il y a des très grosses statues. Voilà, des, et euh, ce que, euh, euh, que j'ai aimé là, ici là, dans, ce, dans ce temple, c'est que je me suis fait euh, on va dire un moine bouddhiste m'a bah, prié voilà, bah, à prier et m'a bah, bah, bah, remis euh, sur, euh, autour du poignet un, un, un, un bracelet de euh, d'ailleurs de, de couleur jaune orangé ouais, jaune orangé et jaune euh, et euh, m'a remis euh, euh, voilà, ce bracelet de protection on va dire voilà. après sa petite méditation alors, on voit aussi là les, euh, les magnifiques estons, les statuettes et donc ces, ces temples sont, sont assez, assez marrants parce que autour il voilà, y, y, y a des, euh, on va dire des couloirs où euh, voilà, alors c'est soit, soit des bouddhas c'est soit des, des, des, des peintures voilà et donc, et, ce, et le temple est au milieu et autour il y a les, ces couloirs, ces, ces galeries où, voilà, où, où il y le bon là sur ce temple là c'est beaucoup de, de Bouddha et donc à l'extérieur voilà, des statuettes. Et ouais c'est euh, ouais, magnifique, c'est gigantesque et c'est magnifique. Voilà. Là, je, je, je suis rentré donc après là dans, dans, dans, ce, dans ce temple et c'est là où le. Et euh, voilà, baptisé, euh, baptisé, hein, voilà, euh, sur, par une méditation et une protection. Voilà, beaucoup de gens voilà, viennent, voilà, font, font une offrande, hein, bien sûr, et voilà, un très très très, euh, très très bel endroit aussi, voilà, avec toutes ces peintures, c'est énorme quoi, voilà. Euh, Restauration, <rire> je pense, voilà, voilà, c'est cette peinture c'est magnifique ouais, je ne sais pas si on entend euh... donc là ouais, j'y suis passé aussi voilà c'est vrai que du coup bah, ça c est, c est, ces endroits portent aussi à, à, à ça quoi, à méditer à, à se, se ressourcer donc du coup dans la même journée on a voulu aller visiter euh, le watpo qui est de l'autre côté du chao praga hein. <rire> par rapport au watarum et voilà, pareil, euh, des monuments voilà, des, euh, encore très très jolis, avec des, voilà, des, des, des belles statuettes euh, énormes. Et euh, surtout, euh, le Bouddha couché, qui est euh, dans ce palais-là. Voilà. Je suis en direction du, euh, du, du, du, du palais un très gros palais où il y a le bouddha couché et il est a toujours l'avantage d'être venu en cette période du mois de janvier il n'y avait pratiquement personne vous voyez voilà c'est très très calme et euh, vous allez voir aussi euh, dans, dans le lieu du, où il y a le bouddha couché de 45 mètres euh, et euh, c'est très calme voilà donc la, la statue du bouddha couché est représentée sur le lit de mort euh, elle est euh, en train d'accéder au Paranirvana, Elle fait 45 mètres de long et 15 mètres de haut. Elle est donc nappée d'or, hein, voilà, euh, je crois que c'est en béton et c'est nappée d'or. Voilà. Euh, donc ça a été construit avant de, le palais. Hein, ça a été construit et le palais a été construit autour. Bah, euh, voilà, c'est compliqué à, à faire autrement. Euh, voilà, ça représente le Bouddha dans l'entrée dans le, dans du Nirvana. Hein et à la fin de toutes les réincarnations et c'est euh, la plus grande statue de Bouddha en Thaïlande euh, ouais, je pense même en hauteur euh, c'est 45 mètres je sais pas si ça existe mais en tout cas couché et euh, sur la plante des pieds du bouddha euh, la plante des pieds mesure 3 mètres et 45 mètres donc 45 mètres de euh, 4,5 de, de long et 3 mètres de haut et elle, il y a un dingue crusté euh, d'un nacre représentant les 108 états du bouddha, ouais, c'est très très joli à voir euh, et au centre de chaque pied se trouve un cercle représentant un chakra ou un point d'énergie, c'est très très très joli à avoir et euh, ouais, c'était très sympa parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde voilà donc une petite, petite offrande et euh, bien sûr euh, le petit euh, voilà, le petit rituel de, de, de, de la prière et d'offrande, voilà c'est euh, assez, euh, assez sympa voilà, et toujours émouvant et c'est vrai que dans chaque temple on a envie d'y laisser une contribution c'est tellement euh, prenant spirituellement ouais, c'est assez, euh, assez sympa <musique> saint mais bon pas trop euh, c'était pas trop l'heure et puis bon avec le Covid il n'y avait pas grand chose euh, pas très animé voilà là c'est une partie de, de la vue que j'avais de l'hôtel avec la piscine voilà excellent le soir aller euh, euh, faire un petit tour à la piscine euh, et puis voir pareil le, le, le cou voir aussi le coucher du soleil voilà, c'est vraiment très très sympa Et la vue des euh, voilà, grandes grattes ciel. Voilà. Je suis passé aussi par la plus haute tour de Bangkok, la Man Anakon Tower, à plus de 300 mètres de haut et avec une vitre où on peut marcher dessus. Et euh, bon voilà, j'y ai pas été parce que j'avais trop peur. Je suis passé par euh, aussi euh, ben, le parc Lumpini, c'est à voir. Voilà, c'est un parc, un des plus grands parcs de, de, de, dans, dans Bangkok. Euh, bon, c'est sympa d'y venir le matin ou le soir en, en, en, en fin de soirée où il fait plus frais et beaucoup de gens viennent euh, s'y si, euh, si balader, et nous c'était en après-midi. Comme vous pouvez le voir aussi, on a été visiter euh, la MacLand Station, voilà la petite euh, station de train euh, où euh, le train passe dans le marché voilà vous ne pouvez pas euh, être à bangkok ou aller à bangkok et ne pas aller voir cette fameuse arrivée du train dans le marché euh, c'est assez sympa et oui, atypique bien sûr voilà de voir le train passer dans le marché là on voit les gens qui commencent à plier euh, je vais vous laisser euh, euh, à, à, tout simplement euh, voir le train arriver euh, sans euh, voilà, je suis j'avais pris donc une excursion euh, via un minibus et un groupe euh, via aussi TripAdvisor et donc après c'était euh, le Mike Long Station c'était la marché flottante de Damoen Saduac euh, voilà donc j'ai plus ou moins aimé bon c'est bien sûr à aller voir aussi mais euh, là c'était un petit peu triste il n'y a pas beaucoup de touristes euh, ouais c'était quand même euh, ça faisait bi C'était bizarre ça faisait euh, voilà, voilà j'ai pas trop aimé, voilà c'était très très bizarre euh, et euh, surtout euh, euh, l'air peut-être à laquelle on est arrivé était un peu tard puisqu'on a fait le train avant et après le marché et le marché après 11 heures c'est compliqué euh, d'y arriver puisqu'il y a moins de monde, euh, le marché euh, ferme mais bon voilà c'était aller voir, on a fait c'était notre dernier jour euh, à Bangkok et euh, voilà euh, nous avons voulu profiter de ce dernier jour euh, voilà, par ce, euh, cette visite du marché flottant et du McLong Station. destination bangkok by vincent si vous avez aimé euh, cette vidéo pensez à faire un petit like ou à faire un petit commentaire merci